Salut tout le monde c'est Nemi, c'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, doudou les gars ça va être particulier, aujourd'hui on est encore sur World of Tanks, je sais que ça fait beaucoup aujourd'hui on se trouve pour un événement très particulier qui est sur World of Tanks, je vous conseille avant toute chose, il y aura moins de montage c'est fait exprès, parce qu'il va falloir que vraiment vous regardiez le, le truc pour vous y mettre à fond, regardez ça, je sais pas, le soir en hein, mode, mode, mode vous êtes fatigué, vous avez mangé, là vous pouvez aller vous coucher à tout le moment regardez pas ça à la cantine entre midi et deux c est, c est, ça, ça servirait à rien quoi, et aujourd'hui on va rentrer dans un mode particulier, vous connaissez les battles royales, Fortnite, euh, PUBG, tout ça, tout ce genre de trucs, aujourd'hui ils ont mis ça dans World of Tanks Aujourd'hui on est sur le serveur test J'en veux pour preuve euh, tout cet argent et tout Parce que euh, sur mon vrai compte j'aurais jamais ça Et on va aller jouer à Steel Hunter Mon pote ça va être génial Installez vous confortablement je vous dis Moi j'ai déjà mis l'ambiance et tout Je vous explique les règles c'est très simple On a des véhicules ici, on peut en choisir un On va être livré sur une map On a trois maps euh, dont elle la nouvelle d'ailleurs 8 véhicules qu'on peut choisir On va être livré sur une map à 20 joueurs Le but c'est de gagner, c'est d'être le dernier en vie C'est pas le mieux Déjà chaque véhicule a quatre pouvoirs on va dire Déjà il y en a deux qui sont communs à tous les véhicules C'est à dire le, le truc de réparation et euh, la régène Et ensuite il y a 2 options Alors par exemple je sais pas où pif lui qui est mon préféré il a un nuage corrosif, tous les véhicules qui sont à l'intérieur prennent des dégâts lentement mais sûrement Et j'appelle ça le rampage Toutes les stats sont boostées au max quoi Pendant une certaine durée de temps évidemment On va pas pouvoir tous les faire je pense parce qu'il y en a vraiment beaucoup les, les games peuvent durer vraiment super longtemps Charles Léger je pense qu'on va aller avec l'arlequin Parce que déjà c'est un français, MDR Et ensuite parce que... Euh, parce que... Argumentation Vous allez découvrir en bataille en même temps, voilà, moi aussi, si on tombe sur la nouvelle map Qu'est-ce que j'entends Nous sommes sur la nouvelle map Donc cette map, je ne la connais pas Oui, il n'y a pas de musique de fond, hein. je laisse la musique du jeu, ça vous mettra dans l'ambiance Un petit conseil, ne spawn pas ici, d'accord Ne spawnez surtout pas ici, parce qu'en général, les autres vont spawn là, là, là, bref, tu seras encerclé Ni sur les coins en général Donc bon, mais nous, on va prendre le risque On va éviter le combat jusqu'au niveau 5, voilà, j'explique Il y a 7 niveaux d'amélioration qu'on peut améliorer au fur et à mesure, qu'on tire sur les véhicules ennemis, qu'on prend des drops Chaque drop d'ailleurs peut nous donner de couleurs différentes, ça nous donne différents trucs, vous allez voir ça va être très simple Et on peut évoluer, bref, n'attaquez pas avant d'être au niveau 4 Voilà, ça c'est un drop, on a 4 types de drops, ça ça régène un petit peu et ça donne de la régène comme ça Et des munitions, donc les verts c'est les meilleurs en gros Les jaunes, eux là-bas, nous donnent de l'expérience comme toujours pour pouvoir évoluer euh, Et au Bon, c'est déconseillé de faire ce que je fais mais n'attaquez pas dès le début Surtout avec le Queen. Attends bon je m'occupe de lui et après je vous explique Voilà à chaque fois qu'on tire sur un véhicule ennemi Notre barre d'expérience augmente Et qu'on lui fait des dégâts bien sûr Notre barre d'expérience en haut augmente D'ailleurs je suis en train de le pro, il m'attaque pas en retour Qu'est-ce qu'il fait Ça doit être un débutant le pauvre Voilà quand tu as détruit un véhicule ennemi tu peux récupérer ce qu'il avait Ça en fait tous les euh, X secondes Ce que j'ai évolué euh, au début c'est à dire J'ai évolué le temps de rechargement de ce truc là tous les, euh, je sais pas combien de temps, tu peux actualiser la map pour voir ce qu'il y a autour de toi, pas très loin. Là, je l'ai fait, il y a un véhicule. Là, on est au niveau 4. Le niveau 4 permet d'évoluer. Le canon. On va prendre le magazine. Enfin, le, le ouais, le baril est quoi. Ah oui, du coup, je vous ai pas expliqué le jaune. Le, oh merde. Là, on va pouvoir évoluer Eh merde Bon on va courir, écoutez les gars il faut fuir Ah oui Putain je vous ai pas expliqué là bas je suis un mauvais euh, guide Observez bien là bas En fait c'est simple pour repérer les véhicules ennemis Il faut regarder dans leur direction D'accord Là je regarde là bas S'ils sont là je Les verrai pas vraiment, c'est terrible. Il faut pour que je les repère que je tourne ma tourelle vers eux. Bon, maintenant on est au niveau 5. On va prendre quoi Soit la durabilité, soit la mobilité. Je pense qu'on va prendre direct la mobilité. Parce que comme on a un char léger déjà, bon, en fait on est faible de base. Donc ça sert à rien de prendre de, de, de, de l'armure qui, qui nous donnera un semblant de protection. On va, va, on va continuer de notre, de notre lignée naturelle, à savoir la mobilité. Hop, on actualise dès que possible hein, la map. Voilà, c'est tous les 14 secondes. Les chars légers sont déjà quasiment tous morts. Ah oui, là on est dans une zone de danger. Les zones se ferment au fur et à mesure qu'il les... y a de moins en moins de joueurs. Oh, le bleu mec. Il est pas loin Oh merde oh non Ouais alors les dégâts de chute et les dégâts de collision Sont un petit peu réduits dans ce mode de jeu Tant mieux parce que là je serais mort franchement On va aller prendre le bleu là bas Mec y'a personne au bleu Ah si y'a quelqu'un au bleu Il faut vite qu'on prenne Il faut 7 secondes pour le récupérer Oh merde on va devoir se battre Si on se bat on courant. Oh ouais charlot mec Ça sert à rien je vais fuir en plus je peux évoluer On va prendre la tourelle avec le plus de... On va régénérer déjà Même si ça ne régénère pas en entier C'est pas une régène totale On va prendre les, vides points, les points de vie voilà. Bref, Il faut qu'on évolue au dernier level à savoir le level 7 voilà. Yes Alors je vais vous expliquer du coup les deux, euh, les deux bonus qu'il peut avoir Lui là euh, Le premier c'est l'air strike Ça étourdit les ennemis dans une zone un petit peu voilà. Ça réduit leurs caractéristiques euh, en gros global Et l'autre ça invoque un, une, une boule de feu Qui va se diriger et qui va faire à la bar sur l'ennemi le, le plus proche En gros c'est ça Putain je suis le dernier chargé les gars Alors les gars ce canon-là, ce canon-là tire des obus explosifs. Bon, ça fait pas beaucoup de dégâts si tu pénètres pas, mais euh... bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser se combattre, d'accord Moi, il faut que je sorte de la zone jaune parce que ça veut dire qu'elle va se fermer bientôt. Parce que c'est plus vite possible. Là-bas, il y en a deux qui se combattent et là-bas ils ont mis. Ouais, là-bas, il y a une zone de combat. Là. On va caler l'air strike ici. Là, les gars. Ça fait mal mais euh, sans plus quoi Bon on lui a fait des dégâts on l'a cassé les couilles c'est ça qui compte Ils sont plus que deux un char moyen un char lourd euh, Il faut qu'ils régènent Il faut qu'ils aillent se combattre et Le problème c'est qu'ils viennent tous vers moi parce qu'ils voient que je suis le plus faible Bah oui forcément La zone vient de se fermer les gars Il faut qu'on utilise notre vitesse et notre mobilité pour se casser de là Oh putain Bordel les mecs, arrêtez de venir me chercher moi Putain combattez vous vous deux enculés Ils savent très bien qu'ils peuvent me défoncer facilement Du coup ils viennent pour moi quoi Oh c'est pas de couilles. oh ils sont en train de se combattre Ah oh putain y'a plus qu'une zone les mecs Oh l'enculé il a mis un champ de mine Ah ouais parce que là c'est celui qui aura le plus de vie qui va survivre si la zone se ferme. Il arrive. Faut que j'arrive à lui caler ma putain de bombe. Non putain. Cette première bataille, les gars, était euh, était plutôt incroyable. On a fini deuxième. En tant que char léger, finir deuxième, c'est un très très bon score ensuite je propose de prendre le préféré c'est lui donc je pense qu'on va le prendre et on est sur la map que je préfère le moins alors cette map elle est particulière euh, si vous avez l'occasion de spawn là allez-y par contre si vous avez l'occasion de spawn là n'y allez pas c'est un peu comme les quartiers nord là vraiment bah, c'est les quartiers nord mais euh, je parlais de marseille je pense que là c'est très bien je récapitule Quatre types de drops, ça c'est les drops euh, quand tu tues quelqu'un tu récupères ce qu'il a Ça c'est euh, les jaunes, les oranges on va dire, c'est euh, les drops ennemis parce qu'ils sont oranges j'aime dire euh, C'est euh, ce qui te donne de l'expérience, euh, des réparations et les charges pour les trucs comme ça Les verts te donnent des, de la vie, plus d'expérience que les jaunes, euh, te régénère un petit peu et te donne des obus Et ça ça te donne tout en gros un peu tout Bref donc là on est bien dans, dans World of Things, hein. c'est pas euh, c'est pas, euh, pas notre truc, voilà. c'est bien FNAF euh, c'est bien World of Things je raconte Alors avec ce véhicule on a moyen de faire de bonnes évolutions Il faut juste pas qu'on aille au combat hein, Dès le début même si on a, on peut on peut Gagner en vrai hein, c'est juste euh, faut éviter quoi Ok la zone va se fermer Oh putain il y en a on va y avoir un combat je crois Ouais il va y avoir combat j'espère que c'est un char léger Ou pas un char lourd c'est un char léger Il faut qu'on le défonce le plus vite possible c'est un char léger Putain il va nous fuir, il va nous fuir, il a déjà évolué le moteur à ce que je vois, parce qu'il va super vite oh Mais mec il y a un drop bleu juste là, direct sur nous Bon j'ai peur pour celui qui va arriver là bas du coup, on va vite actualiser la map, il y en a un devant Alors on va améliorer la vitesse maximale et on va prendre le temps de rechargement du canon S Il y a un rechargement automatique aussi, un... mais c'est un système particulier que j'aime pas vraiment Ah ouais effectivement c'est carrément mieux déjà, niveau vitesse on a déjà quelque chose d'un petit peu mieux Il y le canon amélioré lui aussi, non Voilà. Bon, et il m'a fait mal en vrai, mais euh, Charles Léger, c'est rare hein, que tu gagnes en général. Bon, on peut évoluer le châssis cette fois. Ouh, il faut prendre l'armure, je vous conseille. Ah, il prend des dégâts de zone, là. Bon, c'est un peu risqué ce que je fais. Bon, je vais prendre un petit peu de dégâts. Mais ça va, ça va, ça va aller le coup, je pense. Il y a un mec là-bas. Je pense que l'on peut tenter de sécuriser le bleu. Merde, il l'a pris. Il l'a pris. Allez mec, on prend le mode ultime. Merde, putain, c'était limite ça. Lequel on va prendre C'est une très bonne question. Il y a lui qui est. Euh, t'as vraiment pas envie de le croiser, lui, franchement. Mais t'as le russe aussi. Et franchement, lui, il a l'air vraiment cool, quoi. Donc on va le prendre, lui. Encore cette map de mer. Ah oh, bah, nickel. Actualisation de la map. On a un char lourd, on peut se permettre d'attaquer dès le début. Donc si lui, on le croise, ça sera pas un problème. Ah oui, les char lourds peuvent évoluer le moteur en premier. C'est plutôt bien pensé. Voilà, oh mec il y a eu plein de morts d'un coup là Alors là on prend quoi Soit le canon simple Soit le double canon, allez on va prendre le double canon pour vous montrer ce que c'est En gros voilà on a deux canons, c'est plutôt énorme On peut soit tirer les deux d'un coup Soit un par un en gros, c'est classique Voilà, Et c'est original Vraiment On va tirer les deux d'un coup Tiens Dans 3 secondes je tire Et ça va être terrible pour lui Voilà, alors on va prendre les points de vie Wow, intéressant Tourelle à l'arrière, là peut-être vous le ressentez pas Parce que c'est en vidéo, mais genre il y a vraiment une ambiance particulière Dans ce jeu, avec la tourelle du KV4 Voilà, et on va aller l'attaquer lui Ouais voilà, quand même, attends. On va prendre quoi On va prendre les dégâts partir ou encore le double canon Allez, double canon. Bon, on va prendre vite, vite, vite le bleu parce que c'est une zone... Oh, Merde, j'ai utilisé ça pour rien. Oh, mec, y a tout le monde, quoi. Oh, mec, c'est le l'allemand. Oh, mais c'est pas possible, ils sont tous là ou quoi Faut qu'on y aille, mec, il faut qu'on y aille. Voilà, alors certes, mais du coup je l'ai bloqué. <rire> il est mort, mais je l'ai bloqué. Allez, pas va prendre lui du coup. Oh putain de map, j'aime pas. On va spawn où en plus, mec Il y a deux points de spawn pourri quoi. Allez, là. Les deux trucs de ce véhicule, il a un truc qui améliore la, la précision du canon et les dégâts un peu. Et, euh, et l'autre, c'est une zone en gros. Une zone autour de toi où les. C'est vraiment chiant d'être à leur place en fait. Tu vas super lentement, t'es étourdi. Enfin bref, c'est abusé quoi. Ouh, il m'a repéré, il est là-bas. On va prendre le top speed Allez on va l'attaquer, il nous cherche la merde, on va prier pour pas qu'on se fasse défoncer Vas-y On prend pas de risque nous, on prend direct le bonus Voilà On a mis le bonus, on a rechargé plus vite ça veut dire On recharge le... La précision donc on a de la précision, euh, du rechargement plus rapide et, euh, et voilà, on a un barilé de 5 munitions, il me semble qu'avant c'était 4 J'accepte euh, Allez viens, c'est bon la meurt un peu là euh, Non Ah oh, oui mec. Euh, mec, si je perdais ça franchement c'était abusé Armure évidemment Plus qu'une dernière révolution, magazine reload, ouais Oh putain mec, il y a plus que 4 obus par contre il a l'air de faire mal Bon, voilà ce qu'on va faire, on va euh, passer par l'autre pont là-bas déjà Parce que là il y a du combat et que j'ai pas envie de m'y mêler Hop Le mec n'est pas vraiment bien évolué on va dire Voilà nickel C'était calculé, c'était calculé Quoi OH NON Faut pas que je prenne de risque direct Oh vite recharge vite En plus on est pas, on est vraiment loin de la, la zone sécuritaire. Oh putain yes, allez vite qu'on sorte de cette zone de merde là On va régénérer le minimum, oh putain Vite, on va prendre des dégâts, on va prendre des dégâts, on va prendre des dégâts On pourra régène là On régène ou pas On va régène, je pense que ça en vaut le coup Par contre vite Ça en valait pas du tout le coup Ça en valait pas du tout le coup Faut que je prenne le verre là-bas Je suis pris entre les deux, je suis obligé de passer par là hein. Mais si je passe par là je vais m'en trouver entre les deux Il est où Oh non Tu ne l'auras pas Tiens Oh yes mec Il est là. Moi j'ai plus de vie que lui donc s'il vient pas me combattre je gagnerai. Allez les gars il faut que j'utilise au moins le lui là. Oh, le mec est cuit là. Allez mec, je te laisse une chance. Fais quelque chose. No. Mec, c'était beau. Ce message, mec, j'aurais pu l'achever. Je lui ai laissé un petit, euh, un petit moment de répit. On a communiqué avec les tourelles. Il m'a fait... Je lui ai fait non. non il m'a fait Merci. oui, vas-y, fais-le. C'était magnifique bordel et on finit avec un beau top 1 Un top 1 énorme même euh, avec la dorure là Du coup, là, les amis c'est comme ça qu'on va terminer notre petite vidéo Enfin notre petite, notre longue vidéo Et j'espère que ce mode de jeu vous aura plu sérieusement Il est particulier hein, vous avez vu ça Un Battle Royale version World of Tanks Et ça c'était vraiment euh, cool quoi Alors, Je sais pas ce que vous en avez pensé, dites le moi dans les commentaires Là c'est sur sa test mais s'ils le mettent sur le serveur normal Et ben, on refera une vidéo dessus Bon du coup les amis portez vous bien jusqu'à la prochaine vidéo Moi en attendant je vous dis salut tout le monde Et bah ben, ciao mec hein, franchement euh, on n'a pas d trop Ça change pas d'habitude on mais euh, voilà ciao